Bienvenue dans les studios du Parlement européen à Strasbourg. à l'heure où la France manifeste sur la réforme des retraites, nous allons nous pencher sur ce dossier dont les différents pays européens. Reconnaissons-le d'entrée avec un âge légal de départ à 62 ans. La France fait en fait figure d'exception au sein des 27. Entre le vieillissement de la population, le déclin des naissances, la quasi-totalité des États membres ont prolongé le travail des seniors jusqu'à 65 ans, voire au-delà. Mais cela soulève un certain nombre de questions. Quel régime de retraite Quel montant pour les pensions et... Quelle employabilité aussi des plus âgés Alors Pour en débattre, hein, deux eurodéputés sur notre plateau. Margareta Martes, bonjour. Vous êtes socialiste bonjour. et démocrate portugaise. Et dans votre pays, pour partir avec une pension complète, eh bien, il faut avoir plus de 66 ans, 66 ans et 7 mois exactement. Et face à vous, Sylvie Brunet, une ancienne DRH, hein, on dirait crise des ressources humaines, eurodéputée française, Renew, du groupe, euh, du coup, le parti soutien d'Emmanuel Macron, qui tente d'imposer aux Français de travailler plus longtemps. Alors, Madame Brunet, à part la Slovaquie, hein, on le disait, la Suède, 62 ans, euh, qui, euh, qui a un régime en plus particulier, la France est championne européenne des, des jeunes retraités, euh, plutôt aisés. Et pourtant, on a d'un certain point de vue la démographie la plus vigoureuse d'Europe. Pourquoi on ne continuerait pas à ce régime finalement bah écoutez, il y a une constante dans toute l'Europe, c'est le vieillissement de la population, euh, la meilleure espérance de vie d'ailleurs hein, dans, dans le monde, c'est le continent européen hein, qui est en tête. Et donc, à partir du moment où on est dans un système de retraite par répartition, euh, c'est-à-dire que les actifs en gros euh, payent pour les retraités et on reste plus longtemps à la retraite, il faut que le système soit viable. Ce qui compte, c'est que dans le futur, on puisse continuer à payer les retraites. Euh, là, on fait des de de bébés pour ça, ça en France. On fait des bébés, mais vous avez peut-être remarqué, les derniers chiffres montrent un petit peu moins quand même. Voilà, on est aussi en baisse sur ce sujet. Malgré une natalité qui est pas trop mal euh, par rapport aux chiffres dans l'Union européenne, ça n'est pas suffisant. Et donc, le système euh, n'est pas à l'équilibre. L'État continue, année après année, à abonder pour le maintenir à l'équilibre. Mais ça n'est pas viable dans le futur. C'est ça qu'il faut comprendre. Malheureusement, euh, c'est la réalité. et Elle est incontestable. Est on va toutes, parler... Vous venez de prononcer un, un, un mot intéressant parce que finalement dans certains pays, une demi-douzaine, la Pologne, l'Autriche, la République tchèque, ont fait une claire distinction entre les hommes et les femmes. Les femmes ayant généralement le droit de partir à la retraite plus tôt, vers 60 ans. Euh, Est-ce que pour vous, euh, cette, ce traitement différencié est justifié Comment vous l'expliquez bah, On peut tout à fait l'expliquer parce qu'on aborde des régimes différents. En France, par exemple, par parents on a des trimestres en plus ce qui fait qu'on peut partir euh, du coup euh, plutôt à partir du moment où on a effectivement huit euh, trimestres pour être clair euh, par enfant euh, voilà. d'autres pays je pense qu'ils ont adopté ce système là parce qu'on sait que la maternité de manière générale euh, bah, interrompt les carrières et retarde d'autant plus le départ à la retraite et surtout, souvent, implique qu'on a une retraite plus basse. C'est le problème des femmes qui, en moyenne, ont une retraite quand même plus basse euh, en termes de niveau euh, que, que les hommes. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de la réforme dont personne ne parle en France, qui est de mettre à un minimum de 1 200 euros, euh, donc si on en parle aussi. Oui, quand même, on en, enfin, ça dépend de qui, mais de la part des, des syndicats, il faut être juste, on en parle moins. Mais là, il y a peut-être un problème aussi de négociation, de façon de faire. En oui. effet, Margarida Lamarquez disait que les 66 ans et 7 mois au Portugal étaient passés sans problème parce qu'il y avait une forte euh, consultation avec les partenaires sociaux. C'est là où peut-être en France, on n'y arrive pas et on échoue Écoutez, je suis au MoDem, parti politique français. Et... Mon président François Bayrou l'a dit et on l'a fait. On a dit qu'il faut un peu plus de temps, de temps de consultation, de négociation. On a eu trois mois, quatre mois de plus et c'est une bonne chose. Et bon, même si fondamentalement il y a encore des, des oppositions, il y a quand même une négociation en cours qui est importante sur les seniors. Ouais. En France, le taux d'emploi des seniors, c'est 54%, la moyenne européenne, c'est 60%. Donc on... Les seniors sont au chômage, il faut, faut dire la vérité. Donc vous, vous demandez de travailler plus longtemps à des gens qui vont, qui vont tomber dans le chômage, avoir une retraite moins forte. C'est pour ça qu'il faut qu'on traite le sujet. Et là, on est d'accord avec les organisations syndicales qui ont un rôle majeur à jouer sur le sujet, parce que c'est eux qui sont aussi dans les entreprises et qui savent ce qui se passe secteur par secteur. Et donc là, je pense qu'il faut continuer euh, vraiment à travailler sur ce sujet avec... Peut-être un peu plus d'innovation sociale. Moi, je suis une ancienne DRH. Peut-être les fins de carrière, pour certains, on veut plutôt une retraite à temps partiel, mais qui est quand même compensée. On n'a peut-être pas envie de travailler au même rythme. On a ce sujet, c'est vrai, en France. Qu'est-ce que ça vous un évoque, ce que, ce que vous venez d'entendre en tout petit détail Moi, je me rappelle. Lui, Bruno, que... ça, c'est aussi une, une question dont il faut parler. C'est la question des retraités pauvres. En Allemagne, on sait qu'il y a 3 millions de retraités pauvres. On a 1 million en France. Il y en a quand même beaucoup moins, même s'il y en a trop. Avec euh, l'élévation de cet âge légal de départ à la retraite, est-ce que finalement les gens n'iront pas forcément jusqu'au bout parce que trop fatigués et partiront avec une retraite qui n'est pas à taux plein Est-ce que, est que vous ne craignez pas la précarisation des retraités français Alors, je le comprends et j'en viens à un autre sujet qui est majeur. Enfin, de mon point de vue, il y a le sujet senior une fois qu'on a parlé de l'âge il faut pas focaliser que sur l'âge de départ et l'autre sujet majeur c'est la pénibilité bien évidemment qu'en fonction du métier que vous avez vous avez travaillé dans le bâtiment moi j'étais été dans le secteur de la propreté les gens ils sont usés à 60 ans donc c'est un élément qu'on doit prendre en considération euh, en leur permettant de partir plus tôt en leur permettant d'avoir des bilans de santé au fur et à mesure de pouvoir peut-être changer aussi de métier quand on le peut dans On ne sait pas faire ça en France. Je ne sais pas comment est... ça se passe au Portugal, mais le changement enfin, de bon carrière, c'est très compliqué. Mais on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. Vous êtes cadre dans les métiers. Bon, D'ailleurs, en politique, on est souvent âgé, hein, je remarque. Hein, on part il y a pas, pas mal de, de voilà. burn-out chez les, chez les cadres aussi, anciennes DRH, vous il y devez en a le aussi, savoir. je le sais, mais parce que. Enfin, c'est des questions de RH, hein, d'organisation, souvent même de sens du travail qu'on mène, hein, qu'on a. On, on a toutes ces questions. En ce moment qui se, qui se bouscule le, le rôle du télétravail en ce moment tout a changé depuis le covid aussi ça a beaucoup oui, mais changé de façon, euh... mais il faut voilà il faut le prendre en considération cette facteur de bénimidité pour répondre à votre question sur les, les, les, les, les... d'ailleurs il y a les, le sujet des travailleurs pauvres aussi et donc c'est pour ça que euh, ce que l'on veut d'où tous nos travaux au, par... au passage au parlement européen salaire minimum on y est arrivé un cadre pour le salaire minimum euh, les travaux en cours sur la transparence des salaires on a fini pour les femmes, pour qu'il n'y ait plus ces écarts de salaire entre les femmes et les hommes, et aussi les travailleurs des plateformes numériques, même si c'est un autre sujet, on va bientôt voter. Tout ça compte. Vous vouliez réagir, Mme Marquès. Réagir. Pour, pour conclure, on se dirige en Europe vers des retraites de plus en plus tardives, après s'être tué à la tâche, on va mourir au travail, c'est ça le projet de vie Non, c'est pas le projet de vie, ma collègue vient de le dire. Vous savez aussi, c'est très individuel, il y a des personnes... Euh, qui ne se supporte pas en s'arrêtant le, le travail a aussi un rôle social un tiers des retraités en france sont des bénévoles actifs hein. c'est aussi un tissu voilà, social très et, fort donc euh... c'est formidable d'ailleurs c'est on, on ne peut que s'en féliciter donc c'est très dépendant de ça et vous savez le vrai gros sujet pour ces travaux dits pénibles où on arrive épuisé à la retraite, c'est le sujet aussi euh, des conditions de travail c'est ça qu'il faut adresser on a des des conditions de travail voilà, améliorées, euh, sur les portes charges lourdes, sur les risques psychosociaux. J'ai beaucoup travaillé sur cette histoire de risques psychosociaux, des problématiques de Bernard. Ça se travaille avant. Et si vous êtes bien dans votre travail, bon, vous allez peut-être partir plus tard à la retraite, mais vous, vous êtes en bonne santé. C'est la santé qui compte. Donc il faudra aussi une réforme du travail.